Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, cette fois cinéma. Donc pour le contexte, je vais un peu vous donner euh, cette date, le 10 décembre 2021. Nous sommes aux états unis il y a un début d'éruption de tornades, donc un ensemble de plus de 40 tornades qui se forment sur le centre-est du pays et qui touchent l'Arkansas, l'Illinois, le Kentucky, le Missouri et le Tennessee. Mais de l'autre côté de la frontière au Mexique et eh bien le film Anonyma sort donc en 2021, c'est un film d'une h 40 mexicain euh, nommé Anonymously Yours en, en version américaine. Euh, on n'a pas de version française je crois, c'est que Anonyma. Alors c'est quoi C'est un film réalisé par Maria Torres alors, qui est-elle Pareil que pour notre très cher César Rodriguez, c'est assez compliqué de trouver des informations, étant donné que là, on passe outre Atlantique, on est donc avec une réalisatrice qui est de nationalité mexicaine, qui est née le 13 février 1987, et qui a donc 35 ans au moment où j'enregistre cet épisode. Et elle est connue notamment pour avoir réalisé « Vicis Thomas », donc je le dis en version US, en 2019, qui est une drame-comédie, euh, et euh, dont elle a fait le scénario avec Enrique Vasquez. Alors, euh, c'est important de noter le scénario, étant donné que c'était son premier film, mais elle a été scénariste sur euh, une série, euh, L'As. Euh, 13 esposas de Wilson Fernandez désolé pour l'accent je lui dis comme ça et eh bien c'est une série télévisée mexicaine de Comédie Noire qui a été créée le 12 mai 2017 sur Blim donc une plateforme de services de vidéo à la demande mexicaine et elle a été donc scénariste sur cette série cette série qui est basée sur une autre série euh, euh, qui vient d'Argentine du même nom et qui a été produite elle en 2014 et donc euh, on peut voir que le parcours de Maria Torres, euh, en tant que cinéaste euh, de réalisation, euh, est assez euh, bah, nouveau. Elle a que deux films à son actif, Anonyma et Vecis Thomas. Et, mais par contre, en tant que scénariste, on y retrouve des choses très intéressantes, du fait qu'elle est travaillée sur une série, sur, plein, sur un court-métrage, etc. Et j'avais ce côté en fait scénarisé dans ce film. Quand je voyais ce film, je me suis dit c'est peut-être un bon livre, mais euh, ce n'est pas un bon film. Dans le sens où, là, anonymat on parle d'une histoire d'amour et d'apprentissage. Et donc, euh, à travers des stars des réseaux sociaux. En fait, euh, le casting est fait de Ralph et Annie Cabello, qui sont des, des tiktokers, je ne connais pas leur, euh, leur réseau, etc., mais qui apparemment sont assez connus, et c'est comme ça qu'ils ont été vendus dans la série, c'est pour dire, voilà, ce sont des stars des réseaux sociaux. Et cette histoire, en fait, elle ne sort pas de n'importe où, en fait, elle est inspirée d'une histoire sortie sur Wattpad, donc euh, Wattpad, qu'est-ce que c'est eh C'est un réseau social où les utilisateurs inscrits peuvent éditer et partager des récits, poèmes, fanfictions, romans fantastiques, d'amour policiers, etc. Euh, plein de choses en tout genre. Et les rendre accessibles en ligne. On a notamment des, des fanfictions euh, on, sur euh, différents euh, thèmes, euh, à travers notamment que ce soit Marvel, Harry Potter, je pense surtout à Harry, po Harry Potter. Où il me semble qu'il y avait carrément des, des livres entiers très partagés par les fans, euh, car ils appréciaient effectivement euh, ce genre de fanfiction. Et donc euh, cette histoire, anonyme, elle était à l'origine écrite par Wendy Morarores reyes Alors elle qui est elle, eh euh, c'est une simple utilisatrice de Wattpad, une écrivaine en fait, enfin, euh, est-ce qu'elle se dit écrivaine maintenant, parce qu'elle a écrit euh, Anonyma, en gros à la base c'était une chronique Wattpad qui a été édité en, en livre et ensuite adaptée... Euh, au, euh, en film, mais où est-ce qu'elle est vraiment écrivaine de base Ça, c'était un peu compliqué à trouver, étant donné qu'elle travaille sur plein de trucs et que sur ses réseaux, elle parle beaucoup d'anonymat. Ce qui. Je pense que si je fais une petite chronique sur euh, Wattpad et, et ça en va jusqu'à faire un film complet, je pense que je serais quand même assez content et je le partagerais pas mal. Donc, euh, c'est normal qu'elle qu le partage, etc. Euh, donc, euh, elle a été. Euh, euh, à l'origine de cette histoire qui, qui est assez simple, Donc, euh, euh, je vais vous lire le synopsis du film. « Né d'un SMS envoyé par erreur, l'amitié virtuelle entre Val et Alex tourne à la romance, mais tous deux ignorent qu'ils se sont déjà rencontrés en chair et en os. » Donc voilà, euh, une petit, un petit synopsis qui peut être vraiment sympa en termes de littérature. Euh, ça me fait penser à un livre que j'avais lu au collège de Sacha à Macha, il me semble, où pareil, ça part en gros d'une un, erreur de. Non, c'est pas une erreur en gros. Sacha envoie un mail à Macha. En gros, elle change leur, euh, son prénom, elle change le S pour un M. Je crois qu'elle le fait avec plein de lettres. Il euh, y a des retours mails pour dire que ça n'existe pas, etc. Mais il y a Macha qui répond et c'est comme ça qu'il y a une, une sorte de relation virtuelle qui se crée entre les deux. Et là, ça m'a fait penser aussi à la même chose. En gros, on a donc euh, euh, le personnage, je ne sais plus si c'est Val ou Alex, euh, parce que c'est des noms un peu qui, qui passent sur euh, homme ou femme, et euh, qui reçoit donc un message à 3h du matin, alors qu'elle dort, euh, qui dit voilà, c'était cool de faire ta connaissance, etc. Et donc là, la meuf, elle est un peu en mode ok, euh, tu t'es trompé de numéro, c'est pas très sympa. Et il commence à à y avoir une relation entre les deux, et du fait qu'ils qu se parlent, etc. Et euh, très intéressant, très intéressant euh, j'ai remarqué ça en fait en regardant bien les bandes annonces, etc. Euh, qu'en fait, anonymo, c'est masculin, alors qu anonymat, que anonymat c'est féminin. C'est-à-dire que mon point de vue du film a littéralement changé quand j'ai vu qu'en fait c'est anonyme au féminin. Donc est-ce qu'on se place du point de vue de ah, voilà. En fait, je savais plus où me placer. Moi, je voyais l'histoire de la meuf. Je voyais l'histoire de la meuf. Voilà, elle reçoit le message, elle fait ça, etc. Et euh, en fait, quand j'ai vu que ce nom était au féminin, là, à l'instant, je me suis dit, euh, ben, en fait, peut-être qu'on suit l'histoire du point de vue euh, du mec. Mais en fait, euh, non. En fait, on, on, on le suit de la part de la meuf, mais en disant qu'elle est anonyme par rapport au mec parce que du coup, Anonymas serait euh, le penchant féminin du mot, donc euh, en parlant d'elle, etc. Et en fait, je viens de, de m'éclaircir des, de des choses incroyables en pensant à ça, parce que ça change en fait la vision du film. Donc euh, cette chronique va être un peu déjà courte, parce qu'il y a peu de choses à dire, euh, parce qu'il y a peu d'informations, etc., et mais en même temps, euh, y a, je découvre en même temps, euh, je suis en train de réfléchir et c'est le but, tout le but de ces discussions, c'est de réfléchir sur, euh, sur ça. Donc par rapport aux acteurs, en fait, euh, on se retrouve avec euh, Ralph Morales, Morales, Morales, je sais pas, qui en fait son vrai nom est Marco Antonio Morales euh, de la Pena, qui est pas du tout un acteur en fait, euh, qui a joué dans des euh, pubs, euh, notamment pour les marques, euh, la marque American Girls et euh, donc euh, c'est sa première apparition sur euh, je sais pas si je pourrais dire grand écran étant donné que ce film est sorti sur euh, Netflix donc euh, c'est un service de vidéo à la demande donc euh, plutôt sur euh, téléfilm, euh, je sais pas parce que c'est pas la télé donc bon, euh, de son côté on a Estefi Mereles de son vrai nom donc euh, Estefania Mereles Alvarez désolé toujours les prénoms, les noms, c'est un, un enfer mais j'essaye qui, alors, elle, j'étais choqué. En fait, elle est née le 30 juillet 2004. Elle a 18 ans. Euh, et donc là, je me dis, tout le casting du film, en fait, est plus jeune que moi. Alors, et ça m'a vraiment fait un choc, parce que... Bah, alors, elle, elle a, elle a déjà joué dans, dans un film. Elle a joué notamment dans des pièces de théâtre, dont une autre, euh, qui s'appelle Annie. Mais on a également le personnage, personnage féminin de Annie Cabello. Euh, qui elle est une 2002, elle est née le 19 juin 2002, 2002. elle a 20 ans et euh, elle a joué dans La Familia Demi-Ex qui est un téléfilm de Rodrigo Vidal sorti en 2017 mais le, le casting du film est relativement jeune on se retrouve avec des gens qui ont entre 18 et 20 ans quand même, c'est un truc de fou au moment, au moment où j'en parle, c'est-à-dire que le film est sorti l'année dernière et il, est, il a peut-être été tourné même l'année d'avant donc il a peut-être été tourné 2020, euh, année Covid, ou, ou du moins 2021. Mais quand même, c'est assez assez déroutant. Après ça se passe dans un lycée, c'est des histoires de jeunes, donc euh, en vrai ça va. Mais quand même, c'est choquant. Alors là, c'est choquant de la même manière que le film est choquant. Euh, <rire> enfin, c'est un grand mot, mais dans le sens où euh, on se. Tout est tiré par les cheveux. On a cette histoire d'amour virtuel, mais qui passe aussi au réel. En fait, comme par hasard, au début, bien, en fait, les deux personnages ne peuvent pas se saquer, ils ne s'aiment pas, etc. Ce qui donne lieu à des... Euh, dans la vraie vie, on ne se parle pas, mais par contre, euh, on s'envoie un message pour insulter l'autre, dire ⁇ ouais, je suis avec quelqu'un que j'aime pas, etc. ⁇ Et j'aurais bien, bien aimé être avec toi. Et c'est que ça, tout le long du film, jusqu'à ce que... Euh, que Val, bah, je pense que c'est Val la meuf, <rire> jusqu'à ce que Val, elle, euh, elle se rende compte en fait, elle ne sait pas si elle kiffe Alex ou si elle kiffe Anonymo, qui est en gros euh, son, le profil euh, anonyme avec qui elle parle. Et mais c'est... Voilà quoi, le scénario, ça tient... C'est ce que je disais par rapport au livre, ça tient peut-être sur une histoire euh, en termes de livre et tout, mais au cinéma, ça... C'est assez compliqué d'en faire quelque chose de, de relativement intéressant. Je ne dis pas que le film n'est pas intéressant. Je dis juste que 1h40, c'est peut-être un peu trop. Aller peut-être jusqu'à 1h20, 1h10. Même 1h10, 1h20, 1h20 c'est quand même relativement court. Mais quand même, on a plein de choses qui font que ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas là pour, pour, pour mal parler de, de ce film, bien sûr. Mais juste pour le scénario, il y, y a une bonne base. Et une bonne base, euh, enfin, c'est quand même assez drôle, il y a des choses plutôt pas mal qui peuvent se faire, et, euh, mais quand même, ça manque, ça manque de quelque chose, ça manque d'une certaine solidité, dans le sens où, bah, en fait, on n'y croit pas, dans... parce que la relation où les deux se connaissent et euh, disent, voilà, on ne se parle pas dans la vraie vie, etc., est un peu trop, euh, trop présente. Il y aurait peut-être que euh, la version euh, où ils se parlent par message, ça pourrait faire quelque chose de vraiment sympa. Je suis en train de penser à Your Name au moment où, où je parle. Euh, Your Name, euh, qui est un film euh, asiatique et euh, d'animation, où les deux protagonistes, en gros, ils changent leur corps la nuit et s'écrivent à travers euh, des, des post-it, à travers ce genre de choses. Et, et donc, en gros, on a le point de vue. Et les deux se rencontrent pas. À ce qui se fait toute la force du de, de film jusqu'à la fin. Oh, petit spoil, désolé, gâché. Mais là, par contre, le fait qu'ils se rencontrent, le fait qu'ils se parlent, ça donne des interactions cool, une fois, deux fois, trois fois, on se dit, ah ah, il a insulté l'autre, alors que par message, il dit, j'aimerais être avec toi. Mais ça ne tient pas sur autant de temps, et, et le scénario manque cruellement de, de péripéties, de profondeur. Ça, ça tient, voilà, comme je l'ai dit, le synopsis tient en deux phrases, en deux lignes. C'est cool, mais d'en faire une, une constante sur plus d'une heure et quart, une heure quarante même, c'était assez compliqué. Donc en termes de scénario, on a une bonne base, mais euh, quelque chose qui n'est pas assez euh, poussé, qui n'est pas assez amené vers ses retranchements, de se dire, euh, voilà, est-ce qu'elle pourrait vraiment kiffer euh, bah, Je pense aux intelligences, intelligences artificielles où on a euh, des gens qui commencent à peut-être à, à les aimer, etc., parce qu'elle parle avec elle, ben là, je me dis, ça aurait été un axe super intéressant, où Enfin, oh, comment tu, tu montes ta relation, comment tu, tu tombes amoureux de, de quelqu'un que tu ne vois pas physiquement, mais juste à travers les messages. Ah, donc, euh, le scénario était relativement euh, fin, et pareil pour le rythme, le rythme qui, ne, qui est assez long, en fait, euh, parce que suivre des conversations c'est pas la chose la plus excitante euh, qu'on puisse, euh, qu puisse avoir dans le sens où il n'y a pas de suspense c'est pas un film, euh, un thriller qui nous amène quelque part, un huis clos, etc on a de, du, du paysage on a de, de la fête ils sont au lycée, on a des matchs de foot parce qu'ils enfin, vont supporter des, leurs copines qui, qui sont dans des équipes, etc donc en termes de rythme il y a, on sent très bien qu'à certains moments c'est plutôt long par rapport à ce que ça devrait être et d'autres plutôt court cours euh, donc ça c'est assez compliqué, je sais pas comment on aurait pu euh, adapter ça peut-être un travail de, de montage un travail d'enjeu de, de, peut-être aussi c'est l'enjeu qui, qui manque qui, euh, le, le fait de se dire qu'à la fin euh, bah, toute cette situation, euh, le but c'est qu'elle soit amorcée, désamorcée par le fait qu'à la fin euh, bah, Val sache qui est Alex et Alex sache qui est Val Enfin, on n'attend que ça, c'est le but de la situation. On a les, la situation initiale du fait qu'ils ne se connaissent pas, ensuite ils vont savoir, et à la fin, c'est de savoir, en troisième acte, est-ce qu'ils vont quand même reprendre, etc., leur discussion, ou au contraire, se parler réellement. Donc tout euh, l'enjeu tient sur ça, ce qui nous donne un rythme qui est relativement pas super intéressant. Pareil pour la performance. Euh, performance, bah, ce n'est pas des acteurs, pour la plupart, euh, on a Ralph, c'est pas du tout un acteur et lui, euh, ça se sent je, à aucun moment, je n'y crois à aucun moment, euh, je ne trouvais ça euh, vraiment dedans il y a des actions qui sont faites, on dirait, un peu par euh, robotisme, enfin en mode, ah, tiens, je dois jeter la peinture sur toi, bah je le fais, je me retrouve planté là, à te regarder, je viens de te jeter de la peinture, mais c'est d'un non-jeu complet, euh, j'ai regardé ça, je disais, mais la personne derrière la caméra sur le moment n'a pas dit euh, « frérot, tu joues à quoi ?»« euh, Joue, genre joue bien !» Alors là, ça pose la question de « Est-ce que c'est une star TikTok ?» Et du coup, elle a été prise euh, en tant que star, je dis « elle euh, », prise pour le film et donc, euh, bah, c'est pas un acteur ou euh, peut-être que c'est un acteur qui est passé par TikTok pour se faire connaître et qui, en fait, euh, permet d'avoir un tremplin sur, euh, sur sa visibilité. Je sais pas. Mais en tout cas... Raph Morales, désolé pour toi pour le moment, ce n'est pas ça. Euh, je ne crois pas du tout à euh, tes réactions euh, physiques, à tes, euh, la manière de, de, de parler. Alors que c'est une langue que je ne comprends pas. C'est ça, c'est une langue que je ne comprends pas. Donc euh, je devrais en plus au moins euh, savoir, enfin, me, me mettre dedans et me dire, ouah, peut-être que c'est vrai ce qu'il dit, etc. Alors claque, pas du tout. Alors là, je... c'est compliqué de, de suivre, de suivre l'action avec, euh, avec des. Une manière d'être euh, aussi éloignée de, de son jeu d'acteur euh, ouais. Pour la caméra Caméra, c'est dommage La caméra est trop simple euh, Trop, je dirais pas basique Parce que les basiques, comme une mauvaise chose Non, les basiques euh, peuvent être des bonnes choses Mais ça manque de, euh, de double caméra Dans le sens où on suit une interaction euh, Là où les deux se parlent et les deux sont au même endroit, mais séparés euh, par, la, par le numérique. Et donc là, je pense au, au, au double caméra, la scène qui est filmée par la même caméra deux fois, pour avoir deux angles de vue, on aurait eu ce genre de choses, mais après c'est plus compliqué aussi. Je ne sais pas les moyens qu'il y a eu par rapport au film, euh, je ne sais pas exactement euh, combien de temps ils ont eu, etc. C'est des choses qui auraient pu être vraiment super cool, euh, parce que là, en fait actuellement, euh, le film euh, ne tient qu'à partir des, des, j'allais dire motion tiles, euh, des animations en motion, en gros des, des, des textes. C'est vrai que suivre juste un téléphone qui reçoit un SMS, ça aurait été assez compliqué déjà que le rythme est pas, est pas cool. Donc on a la, des animations euh, de ces phrases qui apparaissent en gros sur l'écran. Euh, je ne sais pas si le film en français a animé les phrases en français. Je ne pense pas, ça m'étonnerait. Parce qu'on a pas mal du coup, de variations, de, de, de, de titrage, d'animation, de motion, etc. Donc ça, c'est un gros point fort euh, du film. Et c'est euh, une chose sur laquelle on, on, on aurait on, attendu. En gros, on parle de SMS, on parle de message, on, on la voit sur son téléphone. On ne va pas montrer l'interface téléphone tout le temps. Donc euh, d'avoir ces, ces textes qui remplissent l'image de la conversation, c'est assez cool. C'est assez cool euh, pour les images. Donc on n'a pas des images qui sont extraordinaires. On a des caméras posées à certains endroits qui filment en gros une certaine dualité du fait qu'on est dans le cadre, nos deux euh, personnages, sans qu'elles sachent réellement qui ils sont l'un par rapport à l'autre. Donc ça nous donne quand même euh, une, euh, une force euh, dans l'image mais euh, c'est une force de penser. En gros, on, on sait euh, mais visuellement, euh, ce n'est pas impactant, c'est-à-dire que le plan, on, on le prend séparément, on prend juste cette image. Il n'y a pas quelque chose d'esthétiquement de, euh, euh, qui, qui, qui va chercher quelque chose euh, à raconter, à vivre, à dire, etc. Donc le fait de connaître euh, donne ces plans assez plutôt sympas où vraiment les deux sont à côté, etc. C'est dommage aussi de ne pas avoir fait, euh, je pense au dual screen, euh, je ne sais pas comment dire en français, euh, le des, deux plans, euh, au montage en gros deux plans euh, collés ensemble, euh, mais avec en laissant les bordures, etc. ce qui nous donne peut-être deux points de vue ou, ou deux images différentes. Et là ça aurait été cool de vraiment jouer sur euh, ces deux personnages, qu'il y en ait un qui fasse quelque chose et l'autre euh, quelque autre, euh, autre chose, etc. Mais euh, voilà, c'est euh, une pressentie, une demande que j'aurais pu... enfin euh, que j'ai et qui aurait pu être comblée et ça aurait été euh, vachement plus intéressant. Je dis beaucoup le mot intéressant, je devrais changer un peu. En termes de musique, pareil, euh, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a eu des crédits pour les musiques, etc. Alors après c'est ça, c'est que c'est des musiques qui viennent... Euh, d'une autre région, donc d'une autre culture, etc. C'est pas forcément mon, mon style, mais j'ai l'impression d'entendre des musiques un peu euh, libres de droit ou du moins génériques, dans le sens où il euh, n'y a pas un jeu avec la musique qui a été demandée euh, entre par exemple les deux personnages, on aurait pu avoir euh, des choses assez, euh, assez rock, dynamiques, etc. Alors que là... On est sur des, jeux, des, des choses vraiment plus génériques, des notes de guitare, euh, des, des musiques vraiment, on dirait des musiques libres de droit. Donc euh, je le dis pas ça comme une insulte pour dire que les musiques libres de droit sont pas cool, mais c'est euh, souvent on n'a pas l'impression qu'elles ont une âme particulière, on a vraiment l'impression qu'elles racontent quelque chose, mais euh, sans plus, il n'y a pas une vraie démarcation, etc. Le but c'est que ça colle à, à beaucoup de choses. Mais c'est l'impression que j'ai eu des musiques. Peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi en fait. <rire> je suis vraiment désolé. Mais euh, sur le moment, c'est comment je le ressens. C'est euh, comme ça. Pour les effets spéciaux. Donc euh, effets spéciaux à l'écran, les, euh, les animations vidéo des, euh, du motion, etc. Super sympa. Bah Après ça, je ne sais pas si ça a été fait sur After ou, ou autre, mais vraiment euh, sympa. Mais par contre, on a des effets qui ne fonctionnent pas en termes de fond vert. Je pense à notamment une scène où ils sont dans la voiture et on sent à 10 000 mètres que c'est un fond vert derrière. Que ce soit la luminosité, euh, le rapport de la vitesse, etc. Mais bon, on n'en veut pas, ce n'est pas un blockbuster avec des millions d'euros investis dans les effets spéciaux. Et même, le plus dur, dur c'était vraiment d'afficher euh, ces titres sur, euh, sur l'écran, et ça, ça se tient, et c'est dommage, c'est dommage je suis en train de penser à un plan euh, de Miss Marvel qui pareil, montre en gros la relation de discussion à travers des SMS et euh, dans l'espace réel, donc c'est à dire qu'on voit des néons qui s'allument avec des emojis etc et là on n'a que, que du virtuel, on n'a que des choses qui s'affichent à l'écran, donc au montage, pas de choses réelles c'est peut-être ce qui manque. Après, c'est compliqué, euh, créativement parlant, et même en termes d'argent, etc., ça un peu plus compliqué. Mais euh, ça aurait été sympa d'avoir ça. Euh, après, est-ce que je trouve quelque chose d'intéressant de... par rapport à ça bah là, le, le, le sujet en soi est vraiment cool. Le sujet est cool, le film est super sympa. Enfin, j'ai c'était un... <rire> je me suis tiré les cheveux sur, euh, sur certaines... Euh certaines réactions, sur, certaines, euh, sur certains attirements, euh, mais ou sinon, mis à part ça, c'est très intéressant. D'avoir euh, ce suivi d'histoires anonymes, et, etc., cette romance un peu entre euh, deux personnages qui se connaissent sans se connaître, etc., c'est assez cool. C'est peut-être un truc qu'on a déjà vu plusieurs fois, euh, je suis en train de me dire, c'est un peu le, le but de tout. Enfin, de, de, de plein de films, le plus de plein de films, c'est de, de dire qu'il y a un quiproquo et de jouer dessus, etc. Mais ça fonctionne assez bien, ça fonctionne assez bien. Et en fait, c'est que c'est SMS, c'est ça, je suis en train de penser euh, à l'heure actuelle, au euh, niveau réseaux sociaux. Peut-être que ça fonctionnerait pas autant avec, avec un compte, mais je suis en train de me dire, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé sur Discord euh, de discuter avec quelqu'un en pensant que c'était quelqu'un d'autre. Euh, parce qu'en gros sur Discord avec les serveurs on peut ajouter des gens etc et, et je me suis trompé de nom d'utilisateur et donc euh, je parlais avec quelqu'un donc que je connaissais aussi dans la vraie vie en fait mais je pensais euh, parler à quelqu'un d'autre donc c'était assez drôle le jour où vraiment je me suis rendu compte de tout j'étais en mode euh, what mais enfin euh, ça, ça a été euh, peut-être euh, une semaine après parce que c'était pas une grande discussion c'était juste pour savoir si on voulait jouer à mongus donc bon, c'était pas un truc du fou mais quand même quand même la situation existe, on peut euh, parler à quelqu'un sans savoir qui il est, en se trompant, etc. Donc c'est assez drôle. En tout cas c'était euh, mon avis euh, sur le film Anonymat. Euh, on verra ce que la réalisatrice va nous euh, faire euh, pour la suite, si elle continue, etc. On verra pour Wendy euh, Morares qui, euh, elle, écrit peut-être encore de, de nouvelles chroniques sur Wattpad. Et en tout cas, c'est cool d'être passé par le cinéma espagnol avec euh, César Rodriguez, et là le cinéma un peu mexicain etc, ça permet d'élargir les horizons. Ah tiens, j'en parle, la VF, alors j'ai écouté un peu la VF, les acteurs, j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont doublé dans une salle avec de l'écho, de enfin une, spa, une spatialisation. On sent que la salle dans laquelle ils ont enregistré est ultra grande et ultra vide c'est euh, vachement perturbant surtout que tout le doublage est fait comme ça du coup on se retrouve avec des moments où ils sont en extérieur euh, bah, juste en train de regarder un match de foot et on a ce, cette, cette spatialisation avec ça, mais euh, je devrais peut-être pas me plaindre parce que au moins le film a été fait hein, en français après c'est Netflix donc ça m'étonne pas euh, qu'il y ait au moins eu une société de doublage derrière etc surtout dans plein de langues en allemand, en espagnol ah, pas, pas forcément espagnol vu que le film est en espagnol je sais pas, il est en mexicain Bonne question. Mais en tout cas... Euh... Ah, bah la version US. Enfin, la version américaine. Parce que le film en, en, en américain est un anonymously yours. Donc, euh, donc ouais, et un peu exporté à l'international ex sans faire un trop, trop, trop grand bruit. Mais bon. On verra ce que ça va donner par la suite. Et en tout cas, c'était euh, mon avis. Euh, ma, euh, mon analyse, ma critique cinéma. Critique cinéma... <rire> Je, ça y est je peux dire critique cinéma et euh, on se retrouve la prochaine fois pour euh, un nouvel épisode au revoir